What's up guys, ici Tips Tipswampi, comment allez-vous Personnellement ça va super bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour, euh, pour un nouveau concept comme vous pouvez voir. On se trouve en effet aujourd'hui pour les inscriptions à un tournoi que la Tips... Organise. Donc qu'est-ce que c'est ce tournoi et bien écoutez, on a décidé donc d'organiser comme je viens de vous le dire, un tournoi. Donc déjà, sachez que ce tournoi est exclusivement réservé aux joueurs sur Xbox 360. Désolé pour les joueurs euh, sur Sony, mais donc on ne pourra pas organiser ça sur la PlayStation. C'est vraiment un concours uniquement sur Xbox. Et donc, bah désolé déjà, on enlève déjà la moitié des participants. Désolé les gars, mais c'est uniquement sur Xbox. Si vous êtes sur Xbox et vous avez envie de participer, laissez moi vous parler 2-3 minutes de qu'est-ce que c'est quoi Dis donc que ce tournoi. Donc en fait c'est un tournoi assez banal d'accord, c'est tout simplement un tournoi en escalier sous cette forme là que vous pouvez voir juste à côté de moi. Et donc euh, surtout ce qui va vous intéresser ça va être le gagnant car en effet dans un tournoi il y a un gagnant et c euh, cette fois-ci on a décidé de mettre un prix en jeu. Et le prix sera tout simplement une place pour la Paris Games Week 2014 qui se tiendra à Paris Porte de Versailles du 29 octobre au... De euh, novembre je crois de tête C'est d'un mercredi, un dimanche comme chaque année Et en plus sachez que avec la <rire> la comment ça avec la place pour la Paris Games Week Vous recevrez en plus un post-it dédicacé par les membres de la team. Alors si ça c'est pas un cadeau sans déconner Si moi j'avais le choix entre la place pour la Paris Games Week et le post-it Je prendrais le post-it carrément Donc pour participer à tournoi si jamais ça vous intéresse Comment ça marche C'est très simple vous avez deux options qui s'offrent à vous Ou vous allez dans la description de la vidéo Et vous remplissez un petit formulaire que j'ai fait Donc il vous suffira à renseigner votre tag Et ou votre adresse mail d'accord Et vous vous le truc aura bien avez inscrit, je recevrai par mail toutes vos informations et ce sera nickel ou bien vous pouvez directement chercher la TIPS sur euh, le Xbox Live, d'accord, donc vous trouverez assez facilement. Et puis un des membres de la team vous renverra vers Iron qui s'occupera de votre inscription. Donc où vous voyez avec lui ou vous voyez directement dans la description de la vidéo. Personnellement, ça sera beaucoup plus rapide si vous allez dans la description. Euh, c'est juste un petit formulaire, deux trois cases à remplir et c'est bon, vous êtes inscrit. Concernant les dates, vous vous en doutez bien, il y a des dates. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 septembre, d'accord et bien, euh, les inscriptions prendront fin d'ici un peu moins d'une semaine et demie. Le prochain dimanche, ce sera le 21 septembre de tête. Donc vous avez jusqu'au 21 septembre pour vous inscrire. Euh, ça vous laisse quand même un peu de temps. Ça vous laisse un peu moins d'une semaine et demie. Donc vous avez le temps d'en parler à des gens qui pourraient être intéressés ou encore euh, bah, de vous inscrire vous-même si vous souhaitez participer une fois la date du 21 septembre atteinte euh, et bien là on va se garder trois semaines pour organiser le tournoi D'accord Donc euh, ça nous fait trois semaines Ça nous fera euh, qu'on aura fini le tournoi aux alentours du dimanche 15 octobre je pense euh, Et donc le dimanche 15 octobre sera la finale de notre tournoi qu'on a organisé Et euh, évidemment ce que je ne vous ai pas dit encore pour l'instant C'est que les matchs seront filmés puis commentés euh, Et donc seront tous rediffusés sur Youtube Donc pas forcément en direct hein, Ils seront filmés en mode studio je pense après Mais en tout cas tous les matchs seront rediffusés après Ça vous permettra de sur les voir sur Youtube Donc plus il y aura de participants plus il y aura de matchs, Et donc plus ce sera intéressant plus il y aura de défi et ça c'est vraiment cool comme idée donc une fois que le tournoi sera fini le 15 octobre on se garde deux semaines encore avant l'ouverture de la Paris Games Week pour vous envoyer euh, votre prix si jamais vous l'avez gagné euh, donc dans la vlog comme ça deux semaines avec la poste ça devrait mettre un, un peu moins d'une semaine et après comme ça c'est une semaine de marge donc on préfère quand même prendre un peu d'avance euh, c'est mieux comme ça donc voilà donc le tournoi se terminera le 15 octobre comme j'ai dit, et après, eh bien, euh, ce sera la Paris Games Week, et vous aurez votre invitation si vous allez gagner. Concernant les règles, bah écoutez, les règles des matchs, ce sera des matchs assez classiques en 30 points, pas de temps, enfin, euh, c'est des matchs de sniping très très classiques, hein, pas de radar, vous en doutez, balista DSR, obligatoire, enfin euh, bref, voilà, 30 points pour gagner euh, des tournois, celui qui perd, sort, celui qui gagne, monte et va au prochain match un tournoi quoi que du fun, que du défi et en haut au sommet une place pour la par game à gagner et donc voilà donc c'est vraiment une occasion super je trouve un tournoi on a vraiment, vraiment c'est la première fois qu'on a décidé je trouve ça génial donc n'hésitez pas à vous inscrire si jamais vous connaissez des personnes que ça intéresserait si vous n'êtes pas forcément sur Xbox mais que vous avez le face de la tente du chien qui euh, a une Xbox et qui est intéressé par une place pour la par game suite qui en plus est intéressé par un petit tournoi parce qu'il a une challenge n'hésitez pas à lui en parler euh, et voilà, et n'hésitez pas à faire le tour de la chaîne N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le bouton à lâcher un petit j'aime dans la vidéo si le concept vous plaît euh, Si le concept vous plaît, et bien, écoutez, on essaiera de faire plus d'événements comme ça Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire par euh, Xbox Live en rencontrant mes potes Ou euh, par le formulaire en dessous de la vidéo, d'accord hein Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée Salut les gens, c'était Tipswampy Peace, à la prochaine